Making of 3, 2, 1, action Vite tournage est merveilleux, je travaille avec une équipe formidable, merveilleuse. C'est un délice exquis. Inouï, épanoui. De... Je tiens à dédier cette victoire à ma maman, qu'on aime beaucoup. Ça va deuxième, voilà. c'est pas grave. <rire> je me fais confiance. Alors belle journée, vous voyez, c'est un peu le thème de l'été. On va très bien. Non, non, non, plus. Sixième blague sur le temps, voilà. Donc toi en fait t'es porteur de manteau. Je merde. D'accord. Le premier week-end il est cool parce qu'on a le temps de gérer tout ça, on fait 3-4 plans par jour. Donc c'est bien, on prend notre temps, on profite, on rigole. Le week-end prochain bah, on va galérer. Mais ça va être bien. On va garder le sourire comme ça. Ouais Les figurants se mettent en place. Vous voyez, je suis habitué à ça à oui. Il n'y a qu'à ce qu'on moi ouais, je pense qu'on enfin, au niveau, niveau des mandats il faudrait peut-être mettre faut mandat ici oui, durer, On n'a a, durer, durer, on a que deux mandats Mandamandaman, mandamand, mandamand, mandamandaman, oui. mandamandarine. <rire> mandamandarine Mandamandarine Mandamandarine Mandamandarine Tu fermes Oh t'es trop fort Claire Pida t'es fier de Claire Ça va durer 3 ans Je peux pas, je peux pas C'est comme si là, je peux le faire mais là... On t'a vu C'est trop bien, elle est trop est est belle hein oui, Nous sommes au Musée des Beaux-Arts. Cinquième jour, quatrième jour de tournage. Et puis nous avons peu de temps. Il faut pas faire de bruit. Et on est à pied comme ça. Alors qu'on est au Beaux-Arts. Le musée. Je regarde le musée et les pièces sont venues dans le musée. Il fait beau, il fait chaud. Euh, les filles sont belles. Enfin, enfin pas la caméraman, mais euh, le reste est joli. Et euh, voilà. Merci à tout le monde. feuille de ma script. Je prépare le matériel pour monter sur cette mongolfière magnifique que vous voyez derrière. Donc nous sommes à bord de la montgolfière à Terra Botanica. C'est le troisième jour de tournage, c'est super, c'est hyper beau, on est content. C'était superbe, là, super, j'ai hâte de voir les blancs. Bien, on vient de manger du bon poulet, rapidement. Euh, merci, merci Carrefour grand Mère. En fait, ça dépend de quoi Salut. tu parles. comment ça va, comment ça, en fait, va ça va très bien. T'es contente de cette journée au soleil Ah ouais, j'ai fait un petit tour en Montgolfière, donc c'était cool. C'est cool, c'est cool. On a des beaux décors, des une cams cam, des petites barques. Filme les barques. T'es ben, content Ouais, C'était super, Le, très bon plan. Bon. Qu'est-ce que veut dire François Le petit mot de François François, François en fait. Franché, tu voulais vous dire En temps de crise Ah, écoutez, c'est oui, très bien, on a très chaud, on s'éclate, c'est super. C'est très bien, oui. c'est tout sympa, c'est principal. Oui, c'est bien, c'est très bien ici. C'est ouais. très bien, si, si, si, c'est très bien, la, la, la, la chanson... Est-ce la, la, la, est que l'équipe technique est gentille avec vous le jeu est très gentil. Euh. Bah, il faut bien. On s'est bien amusé. Oui, on a bien suis... rigolé. L'ambiance, elle est... elle est cool comme toutes les fois avec les couleurs. C'est bien, on s'amuse. Il fait trop chaud. Mais on survit. Mais non, c'est cool. on va un peu plus tard. Voilà, donc là, on va descendre les toboggans. On peut tourner avec les caméras. On dans oui. l'eau. Nickel. Et on est arrivé à combien Allez, allez les gars, frère Viens on va. Bon soit quelque chose qui va. De des, de des photos ou tu filmes Je filme. Ah, ah, bah dans un cri de, <rire> de victoire, ah, le peuple de... sera là C est c est de tu bidale. sais, ça me rend. C'est l'osmosphère de théâtre. Comment dire non, Ça réveille. On eh, la... ah, Oui, je ne suis pas folle. Pour découvrir nos universités, ici il y a tout ce qu'il faut pour étudier. Mais sur la première phrase, vous êtes tous en train d'étudier, d'accord Hyper sérieux, c'est partiel. Et sur la deuxième phrase, donc, dès que vous entendez université, vous mettez à jeter vos feuilles en l'air, ok Sachez que s'il y a un bug, vous pouvez la refaire. Ça veut dire qu'il faut. Pour Séquence <rire> 19, plan 1 et 2, puis 1. Alex, euh, Ronan, mets un peu avant s'il te plaît. Oulala Pas de fuir C'est la fin de tournage. Donc euh, voilà, <rire> voilà, voilà c'est la fin Regardez, de tournage. Regardez les deux qui se chicanent là. Ah, ah, là, on, a, là. On, a, on a fini le tournage aujourd'hui. Euh, très crevant. Mais est-ce que je t'ai demandé quoi que ce soit voilà, là, tu vois Très crevant. Bon bref, donc Marie, on va prendre une douche ouais, c'est bien, bravo Rejoins-nous dans la vie d'Angers Si tu veux t'ambiancer toute l'année Rejoins-nous frérot, c'est sans danger